H.K. continue sa tournée à travers la France, lui qui ne fait plus les salles, il se présente devant le public en plein air, et donc aujourd'hui est à Marseille, à la plaine. Donc H.K. et ses salles donc qui ne veut pas que le public utilise le pass sanitaire pour venir le voir dans des salles de concert. Je me suis levé un matin Sombre au jour de l'existence J'ai levé la voix et le poids Quand la règle était le silence J'en ai vu monter dans les trains Partir dans un brouillard immense Je ne être ni complice ni témoin. Je suis entré en résistance Une voix pavée d'espérance Peuple de femmes et d'hommes debout, Un choix comme une évidence Entre potence et corps de coups Je suis revenu de si loin je rends grâce à mon étoile La mort m'a oublié en chemin À Dora et à Pourenval 93 ans, je peux croire Que ma fin ne quitterait loin 93 ans, voici ma mémoire Prenez-en le plus grand soin L'indignation obstinément Dans un monde au garde à vous Soyez ceux qui marchent contre le vent Mes amis, adieu, adieu savez vous donc qu'aujourd'hui les motifs de soulèvement nous manquent Quand nos propres vies sont accrédites sous la dictature des banques L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent aux présidents Qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment Toute cette nourriture à vendue. jetez-la donc à la poubelle Et au-dessus du tas d'endures Versez-moi 10 litres d'eau de javel, voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté, les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles, quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel, les miracles, quand des milliards sont trouvés dans la seconde. Nos gènes sont certes moins visibles Consombre temps de l'esclavage Nos esprits sont plus possibles Consculpés de notre héritage Compétition à outrance Amnésie généralisée Produit de consommation de masse Pour une jeunesse à l'esprisier Il est grand temps mes amis Que rallumer rentre entre les étoiles Qui ont guidé toute sa vie Ce Dieu me vous parle. Oui j'ai été cet Arménien je suis toujours ce juif allemand Je suis le peuple palestinien La justice est mon seul camp Soyez citoyens sans frontières De ces peuples qui se soulèvent Contaminez la terre.